Bonjour, Califrem aujourd'hui, je vais vous présenter un plugin pour faire un backup complet de, du contenu et de la base de données de son site WordPress, afin de pouvoir tra dormir tranquille. Donc, euh, j'ai testé plusieurs plugins, je vais faire un article à, à ce sujet, mais là je vais faire ce tutoriel vidéo sur le plugin Back WordPress Up, Back Web Up, comme j'aime bien l'appeler. Donc, euh, ce, ce petit plugin, en fait, est, euh, bah, est assez essentiel parce qu'on euh, ne répétera jamais assez qu'il faut avoir des, des sauvegardes. Il euh, y a des solutions payantes qui sont pas mal, comme votre presse, mais euh, voilà, si on veut avoir un plugin gratuit qui est en même temps assez compétent, je pense que celui-ci est le meilleur. Alors, donc, on va voir un petit peu comment, comment il fonctionne. Donc une fois que vous avez téléchargé le plugin donc dans vos extensions, vous avez ici donc un petit onglet qui a été créé et avec les, tous les paramètres qu'on va devoir configurer pour faire fonctionner ce plugin. Donc, vous arrivez quand vous l'avez installé donc sur cet écran d'accueil qui, qui vous dit le bienvenu, qui vous montre un petit peu toutes les options que peut faire ce plugin et qui vous donne un petit récapitulatif des fonctionnalités entre la version gratuite et la version payante. Donc, voilà, bon, c'est un peu de pub. Euh, donc, nous, ce qu'on va faire, bon, on va commencer tout simplement à faire une, une sauvegarde de, de notre site. Donc pour cela, on va aller sur ajouter une nouvelle opération. C'est la première chose qui est à faire. Donc dans ajouter une opération, vous remarquez qu'il y a différents onglets qui maintenant se présentent à vous. On va aller faire un par un pour les configurer. Alors la générale, vous allez donner un nom à votre opération de, de sauvegarde. Donc euh, sauvegarde, euh, par exemple on est au mois d'août août 2013, voilà. Et vous choisissez les tâches de l'opération, donc ce que vous allez sauvegarder. Alors, la base de données, les fichiers. Moi, j'aime bien avoir un export XML de WordPress. La liste des plugins installés. Vous pouvez également cocher « Optimisation des tables » et « Vérification des tables ». Moi, personnellement, je le fais quand je fais une sauvegarde ponctuelle, mais si je fais une sauvegarde toutes les, toutes les semaines, on va dire une sauvegarde tous les jours, euh, je trouve que c'est un peu plus lourd et donc je ne je, je, je coche pas ces, ces deux cases. J'ai l'essentiel avec les, les quatre, premiers, quatre premiers onglets, quatre premiers tirets, pardon. Euh, ensuite, ce qui est important sous général, c'est de savoir dans quel format vous voulez votre archive donc ZIP ou targe et zip en général sont les, sont les mieux euh, targe et zip il faut savoir que bon il est mis par défaut et euh, il permet d'aller un, un petit peu plus donc c'est marqué ici d'avoir une archive qui, est plus, enfin, qui se fait plus rapidement et qui nécessite moins de mémoire euh, vous pouvez laisser cocher ça ou sinon prendre à la limite ZIP si vous êtes un peu plus à l'aise avec les fichiers ZIP moi personnellement c'est vrai que j'aime bien les fichiers ZIP pour l'instant bon après euh, à l'usage je, je verrai bien euh, ensuite, la destination de l'opération. Alors, c'est ça qui est très bien sur ce plugin c'est que vous pouvez choisir vers quel dossier vous allez faire votre sauvegarde. Donc, vous pouvez choisir dans le répertoire par email. Alors, par email, oui. OK, c'est bien, on est rassuré, on reçoit son mail avec son fichier, mais quand les fichiers deviennent trop lourds, ça passe plus dans la boîte mail. Donc, à déconseiller ou à faire peut-être au début si ça vous rassure, mais à déconseiller. Sinon, euh, sauvegarder vers le serveur FTP, c'est une bonne chose parce que ça vous permet d'y accéder donc, par votre serveur et puis vous savez qu'il est dans une place euh, plutôt safe, on va dire. Par contre, si c'est votre serveur qui est hacké, bon, là, vous perdez tout. Donc, moi, je dirais... Cocher sur FTP parce que c'est pas mal, mais euh, faire une deuxième sauvegarde d'autre part quand même. Donc vers Dropbox, puisque j'ai Dropbox, ça tombe bien. Après on propose le service S3, Microsoft Azure, etc. etc. Le seule petite chose que je regrette à la nuit dans ce plugin, c'est qu'il ne nous propose pas Google Drive. Mais bon. Voilà, sauvegarde vers Dropbox, sauvegarder vers votre FTP ou vers ce que vous voulez. Vous envoyez les journaux, ben, histoire que vous ayez un petit mail récapitulatif vous disant, ben voilà, la sauvegarde a été faite correctement. Donc, vous mettez votre adresse euh, et c'est tout pour cet onglet. Ensuite, vous allez dans programmation. Alors, dans programmation, vous avez trois options. Euh, soit vous choisissez de faire une sauvegarde manuellement, donc c'est plutôt une sauvegarde qui sera faite, ponctuelle vous voulez en faire une maintenant par exemple mais vous n'avez pas l'intention d'en faire d'autres dans l'immédiat donc vous choisissez ça sinon le, ce qui est très bien dans ce plugin c'est que avec cette option avec le crâne de wordpress vous pouvez faire une programmation de vos sauvegardes donc ça c'est vraiment pas mal donc les options basiques sont, correspondent très bien sont, euh, sont utiles euh, comme elles sont alors vous choisissez si vous voulez faire une sauvegarde mensuelle toutes les semaines, ou tous les jours ou même toutes les heures. Alors bon, ça dépend de la taille de votre site et de l'importance de votre site. Euh, personnellement, moi, je choisis plutôt hebdomadaire. Si je perds quelques articles dans la semaine, ce ne sera pas un drame. Euh, je n'ai pas envie non plus que ça soit euh, quelque chose qui, qui tourne en permanence, euh, ces sauvegardes qui se fassent en permanence. Donc euh, bon, moi, je choisis toutes les semaines. Le dimanche à 3h du matin, c'est pas mal. Euh, c'est la nuit, vous êtes tranquille. Euh, ça tourne pendant que vous dormez, et puis euh, donc sinon, au quotidien, vous pouvez choisir tous les jours, à telle heure, vous voulez faire votre sauvegarde de votre site. Donc bon, hebdomadaire, ça me convient très bien. Sauvegarde de la base de données, donc là, ben, en général, je laisse tout cocher, comme ça, au moins, je suis sûre que j'ai tout, hein, tout ce qu'il faut dans ma base. Fichiers. Alors, fichier, vous pouvez choisir les fichiers que vous souhaitez sauvegarder, donc les fichiers à inclure ou à exclure. Euh, en général, a priori, moi aussi, je laisse tout cocher. Donc, euh, vous voyez, bon, il y a d'autres options, mais je n'y touche pas. Euh, à la limite, si vous deviez enlever quelque chose, ça serait euh, le répertoire principal. Euh, mais bon, normalement, sur un, sur un site... Euh... Euh, enfin, petit site, en tout cas, si vous débutez, laissez, laissez tout cocher. Euh, là, vous voyez, donc bah, c'est le, le contenu, les plugins, les thèmes. Alors, s'il y a des thèmes qui sont lourds et que vous ne souhaitez pas sauvegarder, vous pouvez les exclure, par exemple. Mais bon, comme je vous dis, laissez tout cocher pour l'instant. C'est plus simple comme ça. Export XML pardon, tous les contenus. Comme ça, j'ai tout mon contenu WordPress, mes articles, mes pages, etc. Extension, je ne touche à rien. Je laisse sur aucune. Et donc là, on arrive sur la configuration. Alors, donc j'ai choisi de sauvegarder mes fichiers, ma base de données sur FTP et sur Dropbox. Donc, j'ai deux onglets qui sont apparus, FTP et Dropbox. Alors, donc pour FTP, bah, il vous faudra, moi je suis en local, donc je ne vais pas le faire là avec FTP. Mais, euh, d'ailleurs, j'irai le, le décocher après. Euh, donc, vous mettez vos paramètres FTP ici. Donc, votre adresse FTP, votre nom d'utilisateur, le mot de passe euh, que vous avez eu avec votre, votre hébergeur. Et euh, c'est tout ce qu'il y a à faire ici. Et si vous voulez configurer Dropbox, par contre, donc, il vous faut cliquer sur Nouvelle Authentification. Voilà, il est un petit peu long. Donc, il se connecte à mon, mon Dropbox et il me demande donc si je veux que BackWebUp accède à mon, à mon Dropbox. Donc, vous faites autoriser. Voilà. Hop. Et donc, l'authentification Dropbox a réussi. Donc, lorsque vous allez cliquer sur euh, faire la sauvegarde, elle sera automatiquement envoyée sur Dropbox. Donc, pour vous montrer un petit peu. Comment ça se passe quand on clique sur lancer une sauvegarde Donc j'enlève mon serveur FTP pour que ça aille juste sur Dropbox. Donc je fais sauvegarder les changements. Et comme moi ici j'ai sélectionné, euh, je crois que j'ai non d'ailleurs, hop manuellement. Comme je sélectionne une, euh, une programmation ponctuelle, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne si on fait euh, ponctuellement. Donc vous lancez votre euh, votre sauvegarde. Et donc vous allez avoir cette page qui va s'afficher où vous avez l'opération en cours le, de la sauvegarde et vous voyez la, la progression en fait se faire en direct donc les fichiers les fichiers sont envoyés maintenant directement vers votre Dropbox donc ça prend un petit peu de temps du coup je, je vais arrêter là ma vidéo j'espère qu'en tout cas ça a pu vous être utile vous donner un petit tour d'horizon de, de ce plugin qui une fois qu'on l'a en main est plutôt facile à utiliser et euh, est plutôt pratique pour, comme je vous l'ai dit, dormir tranquille sur ses deux oreilles sans avoir peur pour son site. Voilà, à bientôt